Une vidéo rapide sur les superchargeurs donc là ici un superchargeur v2 on le voit avec deux câbles il a un câble type 2 pour les modèles s modèle x ancienne génération et un combo ccs et alors sur les modèles 2 il faut se les bornes v2 faut se méfier en fait donc on a un numéro plus a ou b les bornes fonctionnent par paire voilà donc en fait, si une autre voiture se trouve sur la borne A ou B, et que vous, vous allez vous charger, l'énergie sera euh, divisée par deux. Donc le pistolet pour les modèles 3, c'est celui du haut, il n'est pas évident à décrocher. Voilà, un combo CCS. On appuie sur le bouton pour ouvrir la trappe. On en fiche. On attend que la lumière bleue vire au vert. Donc la communication s'établit. Et voilà, la charge a débuté. Voilà.